Alors, ce matin, je n'ai pas de PowerPoint, malheureusement. Parce que vous ne serez pas surpris, mais j'ai eu des problèmes avec la technologie. Ça vous surprend? Hein? Il y a un, un frère euh, qui m'a, un ami, qui euh, m'a changé la, euh, le disque dur. Okay? Il a ratissé. Et depuis ce temps-là, je ne me, je me comprends plus. Euh, euh, j'ai de la difficulté, j'ai de la misère. Enfin, il y a, j'ai parlé tantôt avec Serge là. Il va venir m'aider, il va venir peut-être corriger ce que le, mon ami avait, avait fait. Là, pour que je me reconnaisse là. Alors, donc, euh, ouvrez votre Bible, frères et sœurs, dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1. Depuis euh, trois semaines, maintenant c'est le troisième dimanche, euh, on a abordé des questions plus pratiques. Euh, on a fait une pause sur l'étude de l'évangile de Jean pour pouvoir aborder ces questions-là euh, avant l'assemblée annuelle. Je trouve toujours euh, un temps idéal janvier et même février d'aborder ces questions-là, euh, le rôle des anciens, par exemple, par rapport euh, aux, aux membres. Hein? Ça a été notre frère Louis, ça a été sa première prédication sur les sujets, la responsabilité des pasteurs à l'égard des membres de l'Église. Qu'est-ce que Dieu ordonne, confie comme charge aux anciens, aux pasteurs par rapport à leur, à, à leur Ok, Il est important qu'il n'y ait pas juste des pasteurs qui sachent c'est quoi leur rôle, mais que les membres le sachent également afin de comprendre ce qu'ils font et, euh, et de collaborer avec eux et eux collaborent avec vous dans l'avancement de l'œuvre de Dieu qui nous a confié ici. La deuxième Deuxième dimanche, ça a été Yann qui euh, nous a parlé la semaine dernière de, des responsabilités des membres à l'égard de leurs pasteurs, de leurs anciens. Et Dieu a quelque chose à dire. C'est notre papa qui, qui, comment dire, il donne les, les ordres, n'est-ce pas, et qui définit l'éthique qui doit exister les uns envers les autres. Et euh, il a très bien hein, parlé la semaine passée, il nous a aidés. Évidemment, à une prédication, on ne couvre pas tout un sujet, Donc, mais ça vous donne, n'est-ce pas, ça vous expose à la parole et vous pouvez toujours approfondir ces questions-là pour que vous, que vous compreniez c'est quoi la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas juste dire des belles choses, vous êtes d'accord nous voulons glorifier Dieu par notre obéissance, notre collaboration avec lui à, à, à la manifestation de son témoignage. Dieu veut que le monde connaisse son Fils et le connaisse lui. Et à travers notre conduite, à travers nos relations, à travers notre amour des uns pour les autres uh, et toutes sortes de manières. Et uh, aujourd'hui, euh, on va parler des responsabilités les uns envers les autres, les membres, les uns envers les autres. C'est pas seulement entre les pasteurs et les membres, pas seulement les membres envers leurs pasteurs, mais les membres entre eux. C'est comme dans une famille. Il y a les parents face à leurs enfants, les enfants face à leurs parents, mais il y a aussi les frères et sœurs entre eux. Comment à vivre. Et comme bons parents, on éduque nos enfants à se respecter, par exemple, à apprendre à s'amuser ensemble, à apprendre à partager leurs jouets, hein? Pas facile pour les enfants de partager leurs jouets, mais on, on, on leur enseigne. Alors, aujourd'hui, on va prendre un peu de temps là-dessus. 1 Jean, chapitre... Euh, oui, euh, je, je veux juste souligner que notre désir est d'être transparent. Nous ne voulons rien cacher. Okay? Ce que Dieu nous dit, il nous le dit. D'accord? Et, euh, et euh, nous ne voulons pas de sujet tabou. Nous sommes prêts, comme pasteur, à aborder n'importe quel sujet. N'importe lequel. S'il y, y a des sujets qui nous dépensent, ben, on a pas mal de collaborateurs dans notre association, pour aller chercher de l'aide, ce n'est pas un problème. On est capable de faire des recherches. On a les outils pour chercher des réponses aux questions qu'on peut se poser. On vit de plus en plus dans un monde complexe. Euh, on ne sait plus quoi penser avec le transgenre, avec l'homosexualité, comment agir dans différentes situations. Ben, on est capable. On aimerait aborder toutes ces questions-là. C'est notre, notre planche à dessin, comme on dit. Et, mais on ne peut pas tout aborder en même temps. Il y a un temps pour que nous puissions euh, euh, parler de tout ça à tête opposée et que nous puissions comprendre et maturer, grandir dans notre connaissance de Jésus, de sa sagesse et de son éthique, de la conduite que le Seigneur Jésus veut que ses disciples, et euh, dans, face à la souffrance, face à l'injustice, face à la haine, face à l'incompréhension, face à tout ça, comment briller pour lui dans un monde de ténèbres. Alors, et c'est notre défi ici. Lisons ensemble. Ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons grave témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle. Voulez-vous la répéter avec moi? Et nous vous annonçons la vie éternelle. OK? Ce n'est pas n'importe quel message qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu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 L'apôtre Jean, je, je le vois, pendant qu'il écrit ça, je l'imagine méditatif, contemplatif lorsqu'il parle, lorsqu'il dit juste la première phrase, ce qui était au commencement. Il jette un regard Soit à Genèse, chapitre 1, depuis ce commencement-là, ou depuis le commencement du ministère que Jésus a, a fait, il jette un regard lointain, pour ainsi dire, au niveau du temps, parce que si Jésus est monté au ciel à de, vers l'âge de 33 ans, là on est entre 85 et 95 après Jésus. On est, l'Église maintenant, elle a une jeune histoire de 50 à 60 ans. On a célébré samedi dernier, vendredi dernier, le, les 50 ans d'histoire de l'association, de notre association. Et depuis 50 ans, moi ça fait 49 ans là que je connais le Seigneur, et ben, j'ai vu, et ce qui... Connu le Seigneur depuis ce temps-là, on a vu le changement, l'évolution historique. Euh, il s'en est passé des choses. On n'est plus comme avant. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Avant ça, faire notre culte personnel, prendre une heure, deux heures, trois heures, il n'y a rien là. C'était c'était normal. Et après ça est venu, on se souvient, c'est comme si c'était hier, au début des années 80. Ah, ben là, même si on, on, on prend une demi-heure, c'est assez, tu sais. C'est pas la durée du temps que, qui, qui compte. Et après, fait que là, finalement, il y en a qui ont commencé à réduire. Et après, oui, oh, mais même 15 minutes, c'est assez, là, tu sais. Et là, ça a descendu à 15 minutes. Et par après, dans la culte personnelle, c'est pas mal ça a diminué, tu sais, ça a perdu de sa force et pourtant c'est l'ABC de la foi. Vous êtes d'accord? Si nous n'apprenons pas à adorer le Seigneur, à le connaître, à s'intéresser à lui personnellement, dans notre vie personnelle, euh, on va arriver en assemblée, et puis, il n'y a pas le zèle, l'enthousiasme, la participation, et pas aussi... Alors, les, les temps de prière, euh, ça va prier, mon ami, on va manquer de temps, parce que tout le monde veut prier. Et j'aimerais vous encourager sincèrement. Priez Dieu qu'il vous ouvre la bouche quand on a un temps de prière ensemble. Si vous êtes timide, si vous êtes gêné, priez Dieu qu'il vous l'enlève, ça. Il va l'enlever. Il va purifier votre cœur. On a parlé de liberté. Christ nous délivre de l'esclavage du péché de nous-mêmes. Il nous délivre de la timidité, de la peur des hommes. Il nous délivre de tout ça. Je suis un témoin. Et, euh, euh, mais qu'à ensemble, donc, cette relation les uns les autres, bien, on la vit le dimanche matin en particulier, lorsque nous chantons ensemble. Hein? C'est le fun quand on chante ensemble. Hein? Quand vous êtes en avant et que vous entendez l'assemblée la, chanter, ça doit vous animer un peu, ça doit... OK? Alors, c'est le fun, mais oui, mais, mais si c'est juste le moitié qui chante, les autres ne chantent pas aussi, on fait juste balbutier, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais, euh, donc, ce que je fais sur le plan personnel, dans mon adoration avec Dieu, dans ma, dans mes, dans ma croissance de la, de la maturité chrétienne, va avoir un impact, n'est-ce pas, sur mes frères, sur mes soeurs. Uh, euh, donc, ici, Jean, il parle de Jésus sans le nommer. Il ce qu'on a, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce qu'on a vu. Entendu les oreilles, ce qu'on a vu, ce qu'on a touché. Ils ont touché Jésus concernant la parole de vie. Oh, le même Jean, il dira, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, il parle de Jésus comme étant la parole de vie. Et il dit ce qu'on a connu, nous les apôtres, là, parce qu'il il implique les apôtres avec lui, ce qu'on a connu, ce qu'on a touché, maintenant, on vous l'annonce. On vous l'annonce. Il emploie trois fois le mot « nous l'annonçons » ou de « grand témoignage » en l'espace de trois versets. La parole de vie ne peut pas juste rester en dedans de nous. Ça ne peut pas rester en dedans de nous. Elle se vit et elle s'annonce. Si elle nous traverse et elle nous transforme, elle va s'annoncer, ça va paraître. Ça ne restera pas caché. Parce qu'il dit, elle a été manifestée, rendue visible. La parole de vie a été rendue visible. Comment? Dans la personne de Jésus. Et cette, cette vie éternelle, cette parole de vie, elle était auprès du Père. Elle n'était pas à Rome, elle n'était pas aux Indes, elle n'était pas au Québec. Cette parole de vie, cette vie éternelle n'existait pas sur la terre. Personne n'avait cette vie, ne pouvait donner cette vie. Tout ce que nous, on pouvait donner, tout ce qu'on peut donner à nos enfants, c'est une vie humaine terrestre. Même nos enfants vont finir par quitter. Nous-mêmes, on va quitter. Les enfants nos enfants, ils vont finir par quitter. Tout le monde va quitter. Tout le monde quitte. Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle sur la terre. Et personne ne la possède. Personne ne peut la donner. mais elle était courante. Il n'y a que la vie éternelle auprès de Dieu. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de corruption. C'est une garantie de vie éternelle. Quand Toyota donne une petite garantie de 300, hein, 70 000, à 80 000 km, franchement, c'est tu sais, à comparer. Ils n'ont pas confiance beaucoup dans leurs dans leur produits. Ils savent qu'ils ne sont pas capables de produire la perfection. Mais Dieu, il produit la perfection. Il est parfait. Il ne connaît que la perfection éternelle, absolue. Et cette ah. vie, elle était auprès de lui. Et le père, il dit, mon fils, on était tous les deux, on jouit de la vie éternelle avec le Saint-Esprit, mais on veut qu'il y en ait beaucoup d'autres qui s'ajoutent. On veut, ils décident ensemble, d'avoir un peuple humain qui porte son nom. Hein? C'est ça que la paupière dit. Dieu a voulu se faire un peuple qui porte son nom. Nos enfants portent notre nom. Si tu, as, tu lances une compagnie quelconque, une entreprise, elle va porter le nom que toi, tu lui donnes. Et certainement que ton nom à toi, il n'est pas loin là. Il n'est pas loin du, du nom de la compagnie. Et il dit, cette vie éternelle, elle a été partagée par le Père et par le Fils, avec ceux qu'ils sauvent. » On vous annonce la vie éternelle. Donc, la base de la communion fraternelle, c'est le salut. Il n'y a pas de communion avec un non-croyant. Il n'y a pas de communion avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne le connaît pas comme son sauveur, qui ne... Qui, qui est encore étranger à la vie de Dieu. Il n'y a pas de communion. C'est ça qu'on dit. Quelle quel communion y a-t-il entre les, la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est complètement séparé. Alors, la base de notre communion est le partage de la vie éternelle que le Père et le Fils nous donnent. Donc, c'est une famille, c'est la famille de Dieu. Il y a Papa, il y a Jésus, et il y a nous. Oui, il y a les anges aussi, c'est vrai, je suis en train d'oublier les anges. Mais les anges, euh... oui, mais ils sont appelés des serviteurs qui sont en notre service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Je ne sais pas, enfin. On verra. il y a une chose qui est certaine. Dans ce texte-là, ici, là, Jean nous fait entrer dans une intimité avec, avec le père et le fils qui est unique. Comme nous, quand nos enfants arrivent au monde, on ne les laisse pas à l'hôpital. Hein? On les amène, on les ajoute à la maison, à la famille enfants s'ajoutent à la famille. On a eu cinq, puis il fallait un par un, ils se sont ajoutés à la famille. Et maintenant, eux se sont multipliés, et là, les petits-enfants s'ajoutent un à un à la famille. Elle s'élargit. Et le père et le fils ont ajouté, ils se sont multipliés. Moi, ça m'a touché cette semaine, vraiment, c'est d'une profondeur. Quand on lit la Bible, Lise a dit, quand je lis, je ne fais pas juste lire, mais que je médite, frères et sœurs, méditez la parole. Méditez-la, jour et nuit, et médite la jour et nuit, Dieu dit à Josué, cette parole, médite. -la. Pour la méditer, il faut la lire, mais ajouter la méditation. C'est comme si on répète, on réfléchit, on, on laisse cette parole qu'on a lue, on la laisse devant nous et on demande à Dieu. Et de toute façon, Dieu va le faire. Dès que je m'assois et je commence à, à méditer, combien de fois Dieu vient se mêler? Et établir sa conversation avec moi. Et ouvre mon cœur. J'ai besoin, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Es-tu capable, toi? Je ne suis pas capable de vivre sans Dieu. Quand je, je, quand je passe par une période, et puis ça arrive trop souvent, euh, où il me semble que mon âme <coughs> n'est pas, renouvelé n'est pas indiqué. Je, je ne suis pas bien et je ne veux pas. Je ne veux juste pas ça. Et ça m'amène à aller vers Dieu tout le temps. Tout le temps. Cherchez ma face et vous vivrez, l'Éternel a dit. C'est vrai? Cherchez ma face et vous vivrez. Alors, donc la base du salut est notre communion. Le mot communion, en grec, c'est koinonia. Vous l'avez certainement peut-être entendu, koinonia. Vous êtes capable de répéter? Koinonia. Euh, parce que vous, ce mot-là paraît dans beaucoup de livres, des articles, la fameuse koinonia, et, qui est traduit par communion, mais il peut être aussi traduit par association et aussi par solidarité. Tout dépend du contexte la solidarité, la communion, le partage de ce qui est en commun entre nous. Euh, et euh, et, et c'est d'abord une question de position et non pas d'expérience avant tout. On a l'impression que c'est une question d'expérience d'être en communion, prendre un bon café ensemble, d'avoir du plaisir ensemble, euh, tout cela, mais ça, ça découle... Euh, L'expérience découle de la position. Par exemple, on a parlé, on a parlé de, de la famille. Okay? On a parlé de la famille. Les enfants, avant que qu'ils soient là, avant que je puisse jouer de mon bébé, il faut qu'il existe. Hein? Qu existe. Il faut qu'il existe. Il faut qu'il porte mon nom. C'est mon enfant. Alors, c'est une question de position. Et mes enfants sont en communion avec moi. Euh, mais, des fois, l'expérience de, euh, de cette relation établie, cette position, euh, elle peut varier en termes d'expérience, de joie, de plaisir ou de déception. Euh, entre nous, il y a de la déception. Il y a de la déception dans le couple. Il y a la communion conjugale qui s'établit au moment du mariage. Peut-être que euh, ceux qui vivent en concubinage, ils peuvent dire, « Ben oui, mais on est comme... » Non, vous n'êtes pas dans une communion de mariage. Vous êtes une communion... Euh, vous êtes dans, votre communion est établie sur... Euh, comment on appelle ça? C'est quoi le mot, là? Le concubinage. Même légalement, c'est le cas. Alors, mais la communion du mariage s'établit lorsque on est déclaré mari et femme. Et voilà, la communion commence. Et comment on le vit par après, c'est l'expérience qui peut monter, qui peut descendre, qui peut varier. Hein? Mais la position, le statut ne change pas, ne varie pas du tout. Le fait que je deviens enfant de Dieu ça ne varie pas du tout. Dieu est mon papa. Tu es d'accord? Est-ce que ça varie? Y a-t-il une journée où Dieu est mon père, puis le lendemain, il ne l'est plus? Dépendant de ma conduite. Alors, si je désobéis, il n'est plus mon papa, mais je ne suis plus un enfant de Dieu. Ça se peut-tu? Non, ça ne se peut pas. Dieu nous a adoptés pour être ses fils et ses filles pour combien de temps L'éternité. L'éternité. Éternellement. Alors, notre communion est basée sur cette relation que Dieu établit entre lui et nous. Il fait de nous ses enfants. Pour combien de temps Pour toujours. Éternellement. Elle ne varie pas. « Je ne suis pas plus enfant de Dieu une journée. » Moins enfant de Dieu là, là, dans le lendemain, ça, ça ne change pas. Mais il peut arriver qu'on attriste notre Dieu par notre conduite. Ben oui, c'est mon papa, ok? Il veut que je marche dans la vérité, dans l'amour, dans la grâce et dans la sainteté, mais ma conduite, mais Dieu ne me rejette pas, il ne me méprise même pas. Il ne porte jamais atteinte à ma dignité. Il ne m'humilie pas au-delà de, de ce qui est nécessaire pour me corriger. Avant que tu m'humilies, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes statuts. Psaume 119, 69 à peu près. Il m'est bon d'être humilié afin que j'observe tes commandements. Il m'est bon d'être oublié. Il y a une correction qui est excellente, mais jamais que Dieu va me dénigrer. Tu sais, j'espère que personne ne fait ça non plus qui dénigre ses enfants euh, en, en, en l'appelant bon à rien, tête de cochon, ou tu sais, des choses comme ça, là, en pensant que ça ne fait pas d'effet. Un instant. Tu sais, non, pas du tout. Jamais de dénigrement. Et donc, jamais de dénigrement entre nous. Jamais qu'il faut se traiter de niaiseux, bon à rien, tasse-toi là, mais je vais le faire moi, tu sais. Jamais entre nous, entre le Père et le Fils, la communion entre eux, elle est d'une pureté absolue. Imagine-toi, pendant toute l'éternité passée, et toute l'éternité, depuis 2000 ans, c'est rien 2000 ans dans l'éternité. Depuis ce temps-là, le Père n'a jamais déçu son Fils. Et jamais le Fils n'a déçu son Père. C'est jamais arrivé. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de frustration entre le Père et le Fils. Ils ne se frustrent pas, ils ne se pile pas sous les pieds. Et ils, ils sont... Leur communion est d'une telle pureté, d'une telle qualité, d'une telle nature qu'ils sont heureux, toujours ensemble. Leur expérience l'un avec l'autre, elle est au même niveau que leur statut de Père et de Fils et Dieu. Il faut entrer dans cette connaissance du Père et du Fils pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de former en nous avec ses enfants. Il n'y a rien de plus pratique que la contemplation de Dieu. Si on a vraiment contemplé Dieu, le Père et le Fils, dans leur être divin et dans leur relation, dans leur communion, ça a un impact radical, révolutionnaire, dans la vie d'une communauté. Alors, donc, la communion chrétienne, elle est d'abord basée sur la vie éternelle euh, sur le salut. Et la deuxième chose, euh, il faut, j'aimerais dire, c'est la nature de cette communion-là. Ou la démonstration de quelle qualité que c'est. Tenez avec moi dans Acte 2, vous connaissez ces deux passages. Acte chapitre 2 et... Acte chapitre 2 et au verset 42. <rire> Tout d'abord, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 ans. Donc, 3 000 qui sont sauvés. Okay? Et qu qu quelle était la caractéristique maintenant de leur relation? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en euh, « Partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur euh, nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. <rire> » Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient Sauve. sauvés. Donc, à ce moment-là, les 3000 étaient tous sauvés et tous ont été ajoutés à l'Église, non seulement de Jérusalem, mais à l'Église tout court, l'Église de Christ, le corps de Christ. Ils ont tous été ajoutés et tous persévérait. La, la, la vraie foi, une de ces manifestations-là, c'est la persévérance. Okay? Jésus a parlé de ceux qui croient rapidement, mais pour un temps. Ils ont cru pour un temps parce qu'il n'y a pas de racine en eux-mêmes. reste superficiel ok Ils ont cru juste temporairement en attendant, et ils sont partis ensuite. Mais la, la vraie foi, elle est persévérante. Tous persévéraient, tous partageaient. Alors, quand, la, la, quand Dieu s'est constitué sa famille, ben, les valeurs de papa ne sont pas les mêmes que notre ancien papa, c'est-à-dire le diable, où on était égoïste, on était individualiste. On était centré sur nous-mêmes, lents à partager quoi que ce soit. Mais dans la famille de Dieu, à cause de cette relation qui est établie entre papa et nous et entre nous ensemble, euh, eh bien, c'est un autre genre de vie. C'est un autre genre de vie. Moi, c'est ça, c'est mon modèle. Je ne sais pas pour vous. C'est un modèle pour notre Église. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le modèle que je suis, que je m'attends à voir. Et vous? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on vive ce genre de vie? Oui ou non? Vous allez avoir de la misère hein, si ce n'est pas ça que vous aspirez à. Parce que moi, je prie. Et puis, je travaille, je peine avec mes frères, avec vous, pour qu'on vive la vie de Dieu. C'est tout. La vie de Christ en nous. Le Seigneur a triomphé de l'égoïsme. Il, il a donné sa vie. Il a triomphé de l'orgueil. Il a triomphé. Il est resté humble et s'est humilié lui-même. je n'ai pas de modèle d'église. Je n'ai aucune église qui est mon modèle. Mon, mon modèle est ici, là, juste devant nous. L'église de Jérusalem, Dieu nous l'a donné comme modèle. Et puis, plusieurs églises ont suivi ce modèle-là. Thessalonique ont suivi ce modèle-là. Rome, les Romains ont suivi ce modèle-là. Ils sont devenus comme ça. C'est le même esprit, on a le même Pain, le même fils, est-ce que c'est normal que qu'on puisse vivre ça? On l'a vécu dans les années 70 et nous le vivons de plus en plus. Mais je n'ai pas de limite personnellement tant qu'à l'expérience que nous pouvons vivre de notre communauté. Notre communion nous permet de rêver tous les rêves. Cette unité, cette relation établie entre nous et avec le Père et le Fils. On regarde tout ce que le Seigneur a fait à travers cette Église-là. Eh bien, il, il peut le faire aussi à travers nous. Et il a le désir, je n'ai aucun doute, c'est pour ça que je le prie avec hardiesse et je m'attends à ce qu'il fasse. Je m'attends, mes frères, mes sœurs. Et j'espère que tous nous partageons la même, cette même inspiration à simplement devenir dans notre conduite, dans notre expérience, ce que nous sommes déjà en Christ. Juste ça. Expérimente cette communion entre le Père et le Fils et qu'ils ont avec nous. Parce que le Seigneur veut nous. Il nous amène à, à vivre leur vie. Comme nos enfants, quand ils viennent au monde, on les amène chez nous et ils vivent comme papa et maman. C'est vrai. Et on leur transmet nos valeurs, notre langue, notre culture, les signes distinctifs de notre famille et ils grandissent puis ils finissent par nous ressembler <rire> et bien nous la même chose, nous ressemblons nous voulons ressembler de plus en plus à un papa et pour, pour terminer il y a cette vie nouvelle cette vie révolutionnaire cette vie éternelle que le Seigneur a partagée avec nous et qu'il partage euh, avec nous et quand on va entrer dans l'éternité avec notre nouveau corps, alors il y aura plus… ce que nous expérimentons va être à 100% de ce que… de notre opposition, de notre, de notre communion. Et en attendant, notre expérience, elle est de plus en plus, de mieux en mieux. Mais nous devons comprendre le plan de Dieu et nous y engager et dans la prière et dans offrir au corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse s'engager avec Dieu et travailler avec lui. Euh, le Seigneur dit, une des manifestations de cette vie, c'est prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Frères et sœurs, Venez à la prière. Je vous encourage. Venez. Faites un effort. Peut-être que vous ne pouvez pas venir à tous les jours, à, chaque, à tous les mardis et soirs, mais venez. Euh, notre vie va changer. On a eu une belle expérience la semaine passée euh, avec euh, Coralie et, euh, et Anaël euh, On a chanté ensemble. On était une quinzaine à peu près. On a prié. On a loué Dieu. On a eu vraiment un bon temps. Pas vrai, Anaël? Ça a été magnifique. Venez, contribuez, ne restez pas à, à, à l'écart. Mais il faut qu'on prie ensemble, euh, les uns pour les autres, intentionnellement. Euh, il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, tous les uns les autres. Et si j'ai péché contre vous, je dois confesser, avouer mes fautes. Et, et bien sûr, pardonnez-vous réciproquement. » Si quelqu'un dit « Il a à se plaindre de son frère », Pardonnez-vous réciproquement. Il euh, y, y a toute une liste de commandements, je, je vais vous les citer juste comme ça, au vol. Euh, Soutenez-vous réciproquement. restaurez vous les uns les autres. Il dit, si un homme est surpris en quelque chose, ça fait partie de la communion fraternelle, de, de se reprendre, ok, gentiment. Il dit, si... Euh, un homme vient à être surpris, qui trébuche en quelque faute. « Toi qui es spirituel. » Attention, toi qui es spirituel, toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu, redresse-le avec un esprit de douceur. Parce que tu peux le casser, ton frère. Si tu le casses, si tu dis ces tu sais quatre vérités, « Moi, là, c'est comme ça, tu sais. » Oui, je dis aux autres ce que je pense. Attends un petit peu. Tu, sais, dis, euh, ah oui, mais, tu, sais, tu dis ce que tu penses. Le Seigneur dit de parler, euh, l'amour et la vérité sont indissociables. Hein? Peut-être que toi, c'est ta façon de t'exprimer, mais tu peux casser, tu peux blesser ton frère, juste par le ton et par le manque de, de douceur, mais des gants blancs. Et s'il le faut, mets une deuxième gant blanc. Moi, je, dans des situations où j'étais impliqué, je ne faisais pas juste mettre des gants blancs, là. je mettais une autre paire aussi. Là. Et puis, parce que nous voulons rechercher la paix. Et puis, redresser le frère, parce qu'on l'aime. Parce que Christ est en lui. Il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Euh, Aimez-vous les uns les autres? Nommez-moi-en une couple d'autres. Réciproquement, les uns les autres. Vous vous souvenez? Supportez-vous les uns les autres. Priez, on, on l'a mentionné, hein? c'est bien de le répéter. Ensuite, lorsqu'il a parlé de l'enlèvement de l'Église, Paul finit par dire, Exhortez-vous les uns les autres par ses paroles. S'encouragez-vous, partagez. Ça, c'est la manifestation de cette vie nouvelle révolutionnaire sur la terre. Elle n'est pas révolutionnaire au ciel, mais elle est sur la terre. Non, voilà, ben les années -là, on va le chercher celui qui s'isole, il y a quelqu'un qui doit lâcher un coup de fil et n'attendez pas que ce soit les pasteurs qui le font. Non! Je le fais par exprès des fois pour me retenir pour vous encourager à y aller. Okay? Même si un frère, qu'il faut le reprendre. Euh, ben, Vas-y, si toi tu es témoin, c'est ton ami peut-être mais tu as peur de le blesser, tu as peur de le perdre mais c'est toi la meilleure personne parce que tu l'as vu, tu es témoin, tu l'aimes et, euh, et c'est toi. Alors nous, on est là. Moi, je vais vous aider. Ne vous inquiétez pas. Si tu ne sais pas comment faire pour reprendre un frère, si tu veux te plaindre de ce frère-là, mais en secret, je ne vais pas t'écouter. Je vous le dis maintenant. Mais je vais t'écouter si tu es prêt à intervenir, à faire les, les pas, que tu participes au processus de, de, de redressement du frère. Là, oui, je vais t'aider absolument. Tu ne seras pas seul. Mais si tu veux te plaindre d'un frère ou d'une sœur, tu dois être prêt à lui parler directement, euh, que ce soit dans la présence d'un autre frère ou tout seul. Commence tout seul, seul à seul, et puis si le besoin se fait sentir, tu amènes avec toi une ou deux personnes, pas 15, tu n'en parles pas à, à, à tout le monde, un ou l'autre, et tu vas le but est de le gagner, de restaurer, et puis ça termine là, tu n'en parles pas à personne d'autre après. C'est uniquement dans les situations les plus difficiles où le frère qui continue à pécher, il ne veut pas se repentir, là, il dit Dieu à toute l'Assemblée. Et puis, s'il n'écoute pas l'Assemblée, qu'il soit pour toi comme un feuillet publicain. Mais avant d'arriver là, on a, on a beaucoup de chemin à faire. Alors, que Dieu nous aide à expérimenter de plus en plus notre communion fraternelle, d'une manière pratique, en veillant les uns sur les autres, en s'encourageant, en s'édifiant, en priant, en l'adorant, en chantant comme on va le faire tout de suite. Amen. Amen. Prions-le, notre Dieu et Père. Merci infiniment pour ta belle parole. Merci de nous avoir appelés à la communion de ton Fils. Tu nous as appelés à la communion de ton Fils. et C'est en lui que tu nous rencontres. C'est en lui que nous te rencontrons, Papa. C'est lui qui a enlevé le voile, celui qui a enlevé l'obstacle, celui qui a enlevé le péché qu'il y avait entre toi et nous, et qui nous gardait éloignés dans l'ignorance. Seigneur, fais de ton assemblée, oasis, ce que tu veux. On a vu le modèle dans le livre, euh, ce que tu as fait à, à Jérusalem. « Mon Dieu, ce que tu as fait à Jérusalem, fais-le avec nous. » Amen. Amen. Merci.